Ersatzmord mein Führer <rire> Allez, on met les pieds dans le plat. J'aurais voulu vous la faire façon Gérard Junot ou Peter Sellers, qui font quand même très très bien les nazis dégénérés. Euh, mais je ne sais pas faire. Mais c'est pas grave, j'avais quand même envie de mettre les pieds dans le plat. On va parler aujourd'hui d'Ersatz. J'ai titré ma vidéo Ersatz, Smart Fry, de manière provocatrice, c'est fait exprès. Euh, le succès d'année, c'est la liberté, c'est la traduction immédiate, mais quand on le dit en français, euh, c'est quand même vachement moins marrant. Ça, ça fait commercial, ça fait pas du tout martial. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté martial du truc. Et c'est le côté nazi aussi. Euh, c'est la référence à Arbeit, Smart Fry, ce, ce que ces salauds euh, avaient marqué en haut d'Auschwitz. J'ai titré ça comme ça parce qu'on va parler du grand retour des ersatz dans nos supermarchés. À mon avis, c'est une tendance, alors c'est une tendance, c'est toujours pareil, hein. c'est-à-dire que ça fait très longtemps que ça a commencé, mais à mon avis, il y a une accélération en ce moment, et ça vaut le coup de s'y arrêter, parce que euh, ça, ça, ça, ça dit beaucoup de choses du chemin qu'on a fait, mais ça en dit beaucoup du chemin qu'on qu a encore à faire, et que maintenant... On est sûr de faire, c'est quand le vin est tiré, il faut le boire. Ça y est, là, le mécanisme est enclenché. Quand on voit les mécanismes à l'œuvre, on va aller au bout de cette séquence où, à mon avis, on va aller vers des pénuries très graves. Et c'est totalement absurde et c'est totalement ironique parce que ces supermarchés, euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu les milieux des supermarchés. Moi, j'aime beaucoup ces milieux des supermarchés. C'est tellement brutal, c'est tellement violent, ça dit tellement de choses de notre époque. Il y a une règle d'or dans un supermarché, c'est que les rayonnages ne doivent jamais, jamais être vides. C'est un truc, c est, c est, moi je connais quelques patrons de supermarchés, ils vous disent toujours ça. C'est la mort de votre magasin si vous avez des rayonnages vides. Pourquoi Parce que quand les gens passent, S'ils voient un rayonnage vide, ils vont se dire « Ah, vous n'avez pas les produits, vous n'avez pas le choix nécessaire pour que je puisse trouver ce qui est bon pour moi ». Même si vous avez tous les trucs habituels, le fait que ce soit vide, ça, ça, ça envoie le signal que euh, non, ces trucs-là, ils devraient être pleins, et s'ils sont pas pleins, c'est qu'il y a un problème, et donc ça va partir à la concurrence. C'est une règle d'airain. Les rayonnages ne doivent jamais être vides. Et ben moi, aujourd'hui, ce que je suis en train de voir et d'analyser, c'est que euh, tous les efforts que ces espèces de techno-épiciers font pour remplir leurs linéaires, ne jamais les vider, de les remplir avec tout, n'importe quoi, quoi que ce soit, c'est la certitude qu'ils vont arriver à l'inverse, et qu'ils qu vont arriver à leur épuisement prochain. Et cette certitude-là, on l'a en étudiant l'histoire, et en étudiant notamment l'économie de guerre nazie, les nazis ont voulu résoudre la quadrature du cercle d'une inflation galopante euh, et euh, à la fois euh, d'un mouvement populiste euh, qui euh, voulait... Euh, justement apporter euh, des produits de consommation à toute leur population. Ils ont fait ça par les ersatz. Hein. Les ersatz, c'était quoi C'était euh, bah, comme on ne pouvait plus importer de café, euh, que ça coûtait trop cher. Il y a deux choses. Le coût, et il y avait les blocus. Ça coûtait trop cher de toute manière. Bon, ben, on torréfiait des noisettes à la place, et puis euh, on faisait une espèce de café de noisettes. Le Fanta a été inventé comme ça. Le Fanta, c'est pour remplacer le jus d'orange. Euh, ou, alors, c'est pas en Allemagne, c'est en Italie. Le Nutella, c'est un ersatz au départ. Le Nutella, c'est parce qu'on n'avait pas de chocolat, et du coup on a, on, a, on a remplacé ça par de la noisette, parce que ça on en avait, par du sucre, parce que ça on en avait, et puis on a fait comme si c'était du chocolat. Et quand on étudie l'économie de guerre euh, nazie, et en plus, on, on va voir, on est en train de rentrer dans une économie de guerre, euh, bah ça, ça finit toujours, euh, ça, ça, ça finit toujours par, par, par à la fin des rayonnages vides, et un truc qui est arrivé au bout de son aberration, qui fait qu'il n'y a, a plus rien à acheter ni à vendre dans les magasins c'est ça que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui. Euh, à mon avis, cette vidéo va être intéressante, peut-être un peu longue, mais... Euh, mettez-lui un pouce bleu, partagez-la. Il euh, y a des considérations monétaires aussi derrière. C'est aussi pour ça que ça me plaît, c'est de, de faire cette vidéo. C'est que quand les, les banques centrales font n'importe quoi, et à la fin, qu'est-ce qui se passe euh, Ça se voit directement dans les rayonnages de vos supermarchés. J'ai enregistré cette vidéo parce que j'en ai vu il n'y a pas longtemps et je vais vous raconter ça. Euh, parce que c'est un mouvement euh, se, se, se, se, se remplacer nos produits de consommation courante par des ersatz, des succès d'année, des faux, du faux euh, et, et en plus même pas les Nazi au moins il marquait dessus en énorme, il marquait Erzatz, hein. il marquait que c'était du faux. Nous on le fait même plus. Alors mettez des pouces bleus, partagez, commentez, critiquez aussi hein, s'il vous plaît. Euh, et puis euh, aussi, euh, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. L'investisseur sans costume, c'est mon service d'information économique et financière. Si vous ne me connaissez pas déjà, je m'appelle Guy de Lafortelle, je suis le taulier de ce service. Et euh, tout ce que je vous raconte là, je l'ai écrit d'abord. Et euh, je pense que, euh, comme c'est quand même des choses qui sont assez, euh, assez travaillées, même très travaillées, ça vaut le coup, euh, une fois de les avoir écoutées, de les lire aussi. Donc, euh, cliquez sur le lien là-haut, euh, ou en description, euh, allez voir ça, inscrivez-vous, euh, si ça vous intéresse, bien évidemment, sinon, passez votre chemin. Hein. Et donc, moi, je prétends que euh, nos supermarchés se sont remplis de faux produits, petit à petit, « À mesure que nos portes-monnaies se sont remplies de fausses monnaies, ça va ensemble, c'est intimement lié ». Et, et, et justement, si vous voulez, l'histoire de l'économie de guerre nazie euh, montre à quel point euh, la politique monétaire et ce qu'on a sur les étalages de nos magasins est lié. Les deux se dégradent ensemble. Et euh, le fait que ça se dégrade ensemble, si vous voulez, ça permet de cacher la misère. » Ça permet de cacher la misère, et le problème quand vous cachez la misère, c'est euh, que vous en mourrez euh, d'autant plus certainement et d'autant plus vite. C'est comme si vous soignez un malade avec du maquillage. Ça marche pas très bien. Je vous raconte tout ça, parce qu'il euh, y a quelques jours, euh, je suis rentré dans un supermarché, euh, ce qui est un petit événement pour moi, parce que je fais partie de ces gens extrêmement privilégiés, qui ne rentrent pas dans les supermarchés. Parce que je déteste ça, ça me donne des crises de tachycardie. Euh, je suis perdu dans ces machins-là. Euh, et alors en plus, en hypermarché, je, je, je, je me demande si je vais en ressortir vivant. Je suis désolé, hein, c'est un peu caricatural, mais c'est comme ça. Euh, mais une fois de temps en temps, j'y vais quand même, parce qu'il <rire> faut bien. Euh, et puis en même temps, à chaque fois, je ressors euh, avec, euh, avec des enseignements qui me paraissent intéressants. L'avantage de ne pas y aller trop souvent, c'est qu'on voit un peu mieux l'évolution de ce qu'on trouve dans les linéaires. Et là, ça faisait un moment que j'avais n'avais pas foutu les pieds dans un supermarché. Et là, ce qui m'a frappé... C'est que j'ai mis la main sur une boîte de, de viande hachée, <rire> c'était pas de la viande hachée, pardon, j'ai mis la main sur une boîte de haché au bœuf d'origine France. Ah oui, votre belle étiquette, origine France, bleu, blanc, rouge, chouette, c'est bien, on va prendre une viande française, ah, Haché au bœuf, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui ne va pas dans votre haché au bœuf. Ben non, parce que forcément, c'est n'est pas du bœuf. Quoi. Sinon, il mettraient juste euh, il mettrait haché de bœuf. Ça m'énerve, ces trucs-là. Parce que oui, c'est pas de la viande, c'est une préparation à base de viande et de protéines végétales. En l'occurrence, dans ce truc-là, on vous a mis 25% de bambou, de poids, et de soja. Alors, quel poids ne faut pas trop demander. Hein donc vous avez 25% de protéines végétales dans votre préparation à base de viande, et vous avez 15% de cartilage. Donc ça veut dire que vous n'avez pas tellement plus de la moitié de votre boîte qui contient vraiment de la, de la viande. Ce que j'ai trouvé euh, digne d'attention et même choquant, c'est que euh, cette grosse promo euh, de fausse viande faisait probablement un tiers du rayon boucherie de ce supermarché. Ça faisait un tiers, c'était en tête de gondole, euh, vous l'aviez sous toutes les formes. Si vous ne faisiez pas attention, c'était forcément le premier truc que vous alliez attraper. Euh, et ça fait quand même très très bizarre de se retrouver dans un supermarché d'un centre-ville aisé, à euh, aller à votre rayon boucherie, d'attraper une boîte de viande hachée, et d'avoir un truc qui contient 60% de viande. Pas plus. Et c'est pas neutre. Alors oui, bien sûr, ces choses se font depuis longtemps, il n'y a pas de problème. C'est vraiment l'impression d'être la grenouille dans le pot d'eau chaude où on fait monter la température petit à petit euh, et là, euh, je commence à trouver que l'eau est très très chaude, et que je vais pas tarder à cuire, en fait. Euh, parce que oui, bien sûr, mais je, je me souviens très très bien, il euh, y a très longtemps déjà, euh, d'avoir d'avoir vu euh, des steaks hachés surgelés, premier prix, euh, planqués dans dans, dans dans des congélos, enfin, en bout de magasin, absolument dégueu, qu'on vendait par 30, à rien du tout, dans lequel, pareil, il y avait probablement moitié de viande et moitié de n'importe quoi... Euh, mais c'était planqué Vous aviez pas ça en tête de gondole, quoi. C'était euh, un peu planqué, était, on était un peu honteux de faire ça. On était un peu honteux de proposer de la viande qui n'était pas de la viande. Aujourd'hui, rien à foutre bon, Là, maintenant, la misère, ça s'affiche, quand même. C'est vachement bien la viande qui n'est pas de la viande. C'est même, Je suis sûr que derrière, on, on, vous devriez, on attend de vous que vous vous disiez que c'est bien, parce que c'est bien pour la planète, c'est bien pour le climat, parce que euh, chaque kilo de viande euh, qu'on qu peut éviter, eh ben, c'est autant de réchauffement climatique en moins. Et, et les ours blancs vous en remercieront ou pas. Et donc, non seulement vous avez ça sur, sur le steak, mais trois euh, mètres plus loin, si vous voulez, parce que moi, une fois que j'ai vu ça, j'ai commencé à regarder, j'étais chagrin, donc forcément, j'ai vu tous les trucs qui allaient pas. Réunion fromage, pareil, la même chose, vous tombez sur des tranches hamburger saveur cheddar. Tranche hamburger saveur cheddar. Donc, c'est pas du cheddar, mais c'est même pas du fromage, en fait, c'est des tranches. Est pourquoi ils appellent ça tranche", « tranche » Pourquoi Parce que c'est encore une fois des protéines végétales. Euh, et donc c'est une espèce de fromage végétarien que, qui est censé être là pour mettre dans votre hamburger. Je vous avoue, je n'ai jamais goûté. Je doute que ça remplace euh, une tranche d'un bon fromage fondu. Euh, bon, après, si vous voyez, c'est du cheddar de supermarché, c'est déjà dégueulasse qu'on fout de la protéine végétale à la place. Qu'est-ce que ça change Vous allez me dire « Ok ». Mais encore une fois, on est dans un rayon laiterie. Et euh, on est en train de vous, vous planquer la misère en, en vous vendant euh, du faux fromage. Ces erzas sont en train d'arriver partout, sont en train d'exploser. Je, je ne pense vraiment pas prendre beaucoup de risques euh, en estimant que ça va se généraliser à l'avenir. Je ne vous parle même pas euh, des, des, des boîtes américaines euh, sponsorisées par Jeff Bezos et Bill Gates euh, qui, euh, qui vous font de la viande artificielle. Et on se ment deux fois à nous-mêmes que euh, consommer de la viande ou du poisson ou des protéines animales deux fois par jour euh, soit excessif, il n'y a aucun problème. Si on réfléchit deux secondes, est-ce que, est que la boucherie industrielle qui a préparé cette mixture, donc cette espèce de mélange de cartilage de viande et de purée de pois protéinée, euh, avait, euh, avait en tête l'avenir de l'humanité et la température euh, des océans, ou simplement euh, la défense de ses marges Est-ce que le chaland, le couillon comme moi, qui attrape cette boîte-là, déjà, il faut qu'il le voit hein Moi, comme je vous dis, j'ai ma crise de gardien dans ce truc-là, je, je, je me mets à tout regarder. Mais si vous êtes en mode locomotive, vous avez 20 minutes pour faire vos courses, vous attrapez vos trucs, vous ne faites pas attention euh, est-ce que, est que la personne qui attrape sa, sa boîte, elle fait ça euh, Elle a pensé à l'ours blanc reconnaissant de lui avoir sauvegardé un petit degré, quelques mètres de banquise en plus Ou, ou, ou est-ce qu'on pense simplement euh, à notre porte-monnaie et au fait qu'on euh, ben, n'a pas beaucoup d'argent pour faire son plein de courses Il faut quand même faire son plein de courses. Parce que si les, les, les, les fabricants, euh, les distributeurs, les acheteurs avaient tant de bonnes intentions... On ferait pas tant de mascarade, euh, on ne cacherait pas nos succès d'année derrière de belles étiquettes pour faire comme si c'était du steak, pour faire comme si c'était du fromage. Non, je suis désolé, c'est une purée de pois chiches, un hein. homo, c'est délicieux, J'ai pas besoin de, de, de maquiller ça en, en espèce de tranche de cheddar. Je, enfin, ça n'a pas de sens, c'est un mensonge. C'est pour ça que je suis marxiste, hein. il faut le dire une fois de temps en temps quand même, Marx est un très très grand penseur euh, qui a des analyses extrêmement puissantes, qui en revanche s'est planté sur tout euh, sur, euh, historiquement, et surtout euh, à des solutions absolument inapplicables, enfin désastreuses, on voit ce que ça donne. Mais sur les analyses, c'est extrêmement puissant, sur ce qu'il observe. Et ce que Marx observe, c'est que, pour le dire pompeusement, l'infrastructure précède la superstructure. Ça, c'est quand on se la pète, mais pour le dire euh, plus simplement c'est que nos idées sont toujours en retard sur le réel, et en particulier quand on parle de réel chez les marxistes, euh, sur les modes de production des richesses. C'est-à-dire que si vous êtes marxiste, euh, vous savez que euh, tout le discours actuel climatique n'est pas un discours euh, qui vise euh, qui vise à sauver l'humanité de quoi que ce soit, c'est un discours qui est en retard. Le beefsteak d'une viande, d'une vache qui a pâturé euh, et, euh, et à qui on a donné le temps de s'engraisser tranquillement et d'avoir une vie digne, après tout. Euh, mais ça, vous bien évidemment que vous nourrissez pas la planète deux fois par jour avec ça. Mais on ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas, et au lieu de nous adapter, on cherche tous les moyens de nous mentir à nous-mêmes, quitte, quitte on en est au point où on se met à manger de la viande qui n'est plus de la viande. Et c'est en ça que je vous dis, l'infrastructure précède la superstructure. Si on avait les moyens de bouffer de la viande deux fois par jour jamais on aurait cette espèce d'hystérie climatique, alors là, en l'occurrence, je la, je, la je, je, euh, je la prends dans le cadre euh, de, de l'agriculture, en particulier de la consommation de viande, jamais vous auriez ça. Si euh, Bill Gates et Jeff Bezos n'avaient pas euh, des intérêts énormes euh, dans euh, de la viande de synthèse, jamais, jamais ils viendraient vous faire la guerre pour que vous arrêtiez de bouffer de la viande. Euh, c'est extrêmement désagréable, mais euh, c'est comme ça que ça marche. La double peine de ce truc-là, c'est que euh, la consommation de protéines animales, c'est quelque chose qui est lié au mode de vie urbain. Et c'est dans les villes qu'on bouffe de la viande, et, et un peu moins de poissons, parce que euh, les protéines, c'est beaucoup plus rapide à cuisiner, c'est beaucoup plus rapide à bouffer, à ingérer, et c'est beaucoup plus rapide à digérer. Euh, et du coup, si vous voulez, vous pouvez beaucoup plus facilement euh, vous faire un burger entre deux métro-boulot-dodo. Euh, c'est beaucoup plus adapté à, à la vie un peu trépidante de la ville. Partout où l'urbanisation explose, la consommation de viande explose, et c'est un truc qu'on observait déjà chez les Romains, dans la Rome antique. Et donc d'avoir ces gens euh, qui veulent nous parquer dans des villes, qui veulent surtout pas euh, qu'on euh, qu revienne dans les campagnes euh, prétendument, parce que on, si, si, si on se met à s'étaler, va, on va encore plus polluer je sais pas quoi... Euh, vous êtes dans un truc totalement névrosé, euh, dans lequel on, on, force, euh, on, on force un habitat en interdisant euh, la nourriture qui va avec. Ça fait 20 ans, qu'on dégrade la qualité de nos produits dans, dans, dans les supermarchés. Euh, on sait bien, si vous voulez, que euh, les, les grands distributeurs souffrent. Alors, moi, le, le supermarché dans lequel j'étais, je n'ai pas envie de les nommer, je ne sais même pas pourquoi. On s'en fout. Mais ils sont tous pareils. En fait, c'est pour ça que je n'ai pas le nommé. cest que vous pouvez aller chez Leclerc, chez Carrefour, chez Casino, chez tout le monde, si vous voulez. Alors, quand vous allez dans les hauts de gamme, si vous allez au Monoprix, vous n'aurez pas ça. Mais euh, mais c'est partout pareil. Le supermarché dans lequel j'ai pris ma viande, il était en quasi-faillite il y a deux ans. Euh, et aujourd'hui, si vous voulez, ça a perdu 80% de sa valeur euh, par rapport à, à sa gloire du début des années 2000. Euh, et tout comme ses concurrents, c'est des étoiles déchues, euh, la grande distribution, qui sont encore très puissantes, hein, mais, mais, mais qui sont euh, en train de mourir. Vous avez des distributeurs qui trinquent, et ils ne sont pas les seuls. Vous avez toute l'industrie agroalimentaire qui souffre, on le sait Très bien, on sait très bien que les prix stagnent depuis 20 ans, que les marges sont grignotées année après année, euh, que l'inflation progresse beaucoup plus vite que la hausse des prix alimentaires. Ça fait 20 ans que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand moi j'ai été regardé pour préparer cette vidéo, un petit peu ce que, ce que racontaient les, les lobbies agricoles et agroalimentaires, et quand vous regardez ça, les, les gars ils se battent pour maintenir leur marche. Ils essayent et ils n'y arrivent même pas. C'est-à-dire qu'on on est, on est sur des promesses absolument ridicules. On a tous en tête les, les, les reportages d'M6, d'envoyés spéciales sur les supermarchés, sur les acheteurs de la grande distribution, ce qui, qui, ce qui est quelque chose, si vous voulez, ou quand on regarde on se dit, mais ce n'est pas possible, on n'a pas le droit en France d'avoir des techniques mafieuses euh, dans, dans, dans quelque chose d'aussi important que la distribution alimentaire, euh, et la grande distribution de, en général. On ne devrait pas permettre ça. On n'a pas le droit de pousser des générations euh, d'agriculteurs et d'éleveurs au suicide. Aujourd'hui, en France, vous avez toute une génération d'éleveurs euh, qui a extrêmement souffert depuis 20 ans, et leurs enfants ne reprennent pas. Ne, ne, ne, ne reprennent pas les élevages. Leurs enfants... Et, et, mais le, le truc, c'est qu'un éleveur... Alors c'est sûr que si vous pensez à la ferme des mille vaches, vous avez plutôt envie que la ferme des mille vaches à, à l'allemande, euh, qui détruit son paysage, vous avez plutôt envie qu'elle ferme. Mais l'éleveur qui avait ses 20 ou ses 40 vaches, qui, euh, qui les emmenait à la pâture pendant tout l'été, euh, qui euh, entretenait ses haies, qui euh, bah, il entretenait, il entre, il entretenait sa campagne en fait. Il avait sa place, si vous voulez. Et puis même si l'herbe, il fa... Elle va pas s'arrêter de pousser parce que les vaches sont parties, si vous voulez. Il y a, il y a tout un cycle. Euh, quand les gens vous disent ah mais pour faire un kilo de viande, il, il faut des milliers de litres d'eau. Mais ces milliers de litres d'eau, c'est de la pluie qui tombe sur un pâturage en fait. Euh, et ce pâturage, vous allez en faire quoi c est, c est, c est... Il y a un moment, si, si on a totalement oublié les écosystèmes agricoles et que en fait, euh, bien évidemment que l'élevage a sa Place dans une agriculture raisonnée. Et si euh, vous, vous perdez votre élevage, vous, vous, vous mettez par terre un écosystème agricole, on est en train de perdre tout ça. Et c'est quelque chose qu'on a sacrifié. On, on a sacrifié nos agriculteurs euh, on a sacrifié toute notre filière alimentaire. Est on est en France, on est dans le pays de la bonne bouffe. Euh, on est dans le pays où, normalement, on s'est préparé de la bonne bouffe. On a sacrifié ça, euh, tout ça, à l'hôtel de la guerre des prix. Il y a une volonté politique à l'œuvre. C'est pas un truc qui est arrivé comme ça en disant « Ah ouais, euh... peut-être il y a 30 ans, on aurait pu penser que c'était la mondialisation heureuse, euh, et encore ». Non, c'est fini depuis très longtemps, tout ça. Euh, il y a une volonté politique parce qu'on a laissé, euh, les supermarchés détruire euh, par leur politique d'achat toute la filière, <coughs> parce que on a fait exploser nos importations agroalimentaires. -agro Ça, c'est à cause de l'Europe. Si euh, toutes les importations de viande euh, d'Amérique du Sud, et personne ne veut d'une viande surgelée qu'on a importée par bateau, qui a été prise sur la forêt amazonienne, et qui n'a pas vu la lumière du jour, et qui a bouffé du tourteau de soja toute la journée. Personne n'en veut Pourtant, c'est ce qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous avez, alors c'est pas tout, hein, vous avez de la très bonne viande qui vient d'Amérique du Sud et qui vient du Brésil. N'empêche que aujourd'hui, au Brésil, qui est le pays de la viande, dans lequel vous avez tous les espaces qu'il faut pour avoir tous les cheptels que vous voulez, vous avez quand même 20%, euh, 20% d'agriculture, de, de, de, de pardon, d'élevage intensif, de, de, de, de, de faire d'équivalent de, de, de ferme des mille vaches euh, là-bas. Ça, on n'en veut pas. Si pourquoi on les a Pourquoi on les a Parce que l'Europe l'a imposé. Parce que c'est les, les, les espèces de logique de libre échange débile imposée par l'Europe. Pourquoi Parce que euh, il fallait absolument faire baisser les prix euh, pour permettre de cacher la misère. Ça a duré 20 ans. C'est long, quand même. Mais euh, ça, c est, c est, c est, on s'en est quand même rendu compte. Je pense qu'aujourd'hui, ça paraît nouveau à personne. Et on, on a voulu euh, changer ça. Et en France, on a eu effectivement. Euh, une loi, on a eu la loi EGalim, je, je, c'est insupportable ce nom de loi, mais bon, c'est comme ça, la loi EGalim, qui a été votée en 2018 par le, le Parlement, qui est euh, censée prendre à bras le corps les problèmes que je viens d'évoquer. L'encadrement des pratiques d'achat, c'est-à-dire que qu'on arrête euh, de faire subir, euh, c'est de la torture, c'est des techniques qui se rapprochent de la torture, une négociation avec un acheteur. Encore une fois, allez voir les, les reportages d'envoyés de, de, spéciales et ces trucs-là à la télé, il ça, ça, y en a, ça s'accumule partout, donc c'est censé encadrer ça, ça limite les promotions, c'est censé, et là, pour le coup, c'est censé euh, permettre une meilleure rémunération des agriculteurs et des éleveurs. C'est plein de bonnes intentions. Quand on voit le truc égaler, on se fait « bah ouais, c'est bien ça, heureusement que ça arrive maintenant, heureusement qu'on commence à faire un peu attention, et que euh, c'est peut-être trop tard, mais bon, mieux vaut, mieux vaut tard que jamais. Aussi bonne soit l'intention, l'enfer en est pavé, et qu'on est en train de mettre un pansement sur une jambe de bois. Pourquoi Parce que depuis 2018, on ne s'est pas enrichi davantage. » On n'a toujours pas les moyens de s'offrir une viande française de bonne qualité, dont l'élevage a permis à un agriculteur de vivre dignement et d'entretenir une campagne plutôt que de la détruire. On n'a toujours pas les moyens. Comment est-ce qu'on fait la quadrature du cercle euh, avec cette nouvelle étape de notre appauvrissement Comment on fait On veut consommer une viande française, acheter à un prix correct à l'éleveur euh, mais qu'on ne peut toujours pas se payer et avec un supermarché qui, veut, qui, qui ne peut plus brader euh, et qui ne peut plus diminuer ses marges, ben pas de problème. Pas de problème On va y arriver quand même, vous dit le supermarché, je vais vous mettre dans votre barquette, moitié de, de, de, de, de soja périmé, moitié de cartilage, puis d'un petit coup de baguette magique, euh, publicitaire et de belle moraline climatique. Je vais vous faire le tour et jouer, je vais vous vendre de la viande. Ce sera 30% moins cher, mais comme il y a 40% de viande en moins, euh, au final, c'est meilleur pour moi. C'est un des points les plus importants de cette vidéo. Tant qu'on ne règle pas le problème à la racine, qui est en fait qu'on est dans des sociétés qui s'appauvrissent et qu'il faut qu'on le réalise et qu'on l'accepte, et c'est seulement une fois qu'on l'aura accepté qu'on pourra le prendre à bras le corps, les bonnes intentions ne permettront jamais de régler le problème. Les bons espoirs ne permettront jamais de régler les problèmes. C'est un problème d'appauvrissement. Et à la limite, ce problème d'appauvrissement, il n'est pas extrêmement compliqué à la racine, c'est juste qu'on ne travaille pas assez. Euh, c'est un truc, je vous mets aussi un lien en, en description, c'est quelque chose que euh, j'aime beaucoup faire la comparaison. C'est-à-dire que quand on regarde le nombre d'heures travaillées euh, par le nombre de personnes qui travaillent effectivement euh, dans un pays comme la France ou comme la Suisse, en France, vous avez quatre personnes qui travaillent pour en faire vivre 10. En Allemagne, c'est 5. En Suisse, c'est 6. Mais c'est en fait, à à, à, à, c'est ça la différence entre un pays riche et un pays pauvre c'est du quantitatif, si vous voulez. C'est le nombre d'heures qu'on travaille. Et non pas qu'on travaille à la chaîne, euh, dans des boulots qui, qui, qui, qui, vous, qui vous tordent, qui vous épuisent et qui vous lessive, mais un travail, au contraire, qui rend digne. C'est la différence entre le travail d'un éleveur qui amène ses vaches au champ et celui qui est dans sa ferme des 1000 vaches et qui est en train de compter chaque centime qu'il va gagner et comment est-ce qu'il va pouvoir grignoter un centime de marche par-ci et par-là. C'est ça la différence. Tant qu'on n'accepte pas qu'il faut faire revenir le travail en France, hein, mais sauf que ça, ça va totalement à l'encontre de, de, de, de l'idéologie européenne et, et mondialiste, mais on en meurt en fait. On meurt de cette idéologie européenne et mondialiste. C'est parce que... On n'a pas assez, c'est pas qu'on n'a pas assez de travailleurs en France, c'est même pas que la population est trop âgée, c'est qu'on n'a pas assez de travail. C'est qu'on n'a pas assez. Parce que on, moi, on entend toujours ces espèces de, de, de conneries en disant ⁇ Ah mais oui, euh, les gens ne veulent pas travailler. Alors les Français, ils ne veulent pas travailler parce qu'ils ne veulent pas aller faire des boulots euh, trop durs. Euh, les immigrés, ils ne veulent pas travailler parce qu'ils sont que sur les subventions, que vous écoutez n'importe qui, personne ne veut travailler. ⁇ mais c'est faux en fait, c'est pas vrai que les gens veulent pas travailler, c'est qu'il n'y a pas les conditions du travail, il n'y a pas suffisamment d'emplois euh, en France, et quand vous avez des emplois, au, à l'inverse, les postes sont trop protégés, du coup quand on a un emploi, on s'y accroche et on n'en bouge plus, quitte à crever dessus. quoi. Le, pro le problème, c'est pas les gens, le problème c'est vraiment le cadre dans lequel on est. C'est qu'en France, on n'a pas assez d'emplois par rapport à la population, c'est aussi simple que ça. Pour revenir à, à nos histoires de d'ERSAT, on a dégradé la qualité de la viande, et puis là maintenant, comme ça ne suffit plus, eh bien, on en est à retirer de la... On, vous met... on fait des préparations, on vous retire 20, 30, 40% de viande de votre barquette. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Il a aucune raison que ça s'arrête là. Dans quelques années, effectivement, euh, c'est plus moitié de viande que vous aurez dans votre steak. C'est nada, zéro, rien, que dalle Et franchement, à la limite, pour certains usages, c'est tant mieux, parce que moi, je m'indigne de sacrifier une noble bête pour en mélanger la chair à une, espèce de, une sorte de bouillie affreuse. On consomme moins de viande pour consommer davantage de légumes et davantage de produits nobles et de saison. Très bien Mais ce n'est pas par ça que c'est remplacé. Hein C'est-à-dire que là, ce qu'on voit et ce qu'on observe, c'est qu'à la place de cette viande qu'on qu ne veut plus, qu'on qu ne peut plus euh, consommer et qu'on ne veut plus consommer, donc, euh, mais c'est des espèces de mixtures dignes de l'ail ou la cuisse qui remplacent. C'est des trucs... Mais, mais que personne n'a jamais voulu, à part, à part les promoteurs, si c'est Tricatel dans, dans l'aile ou la cuisse, sauf qu'ils s'appellent Bill Gates et Jeff Bezos. C'est des gars qui ne pensent qu'à leur marge, qu'à leur richesse. Ils ne il savent jamais que les plus riches du monde, ils ne sont pas encore assez riches. Ouais, c'est aussi grossier que ça, en fait. C est, c est, ces gars euh, ces gars ne méritent absolument aucune, mais vraiment, mais aucune indulgence. Vous avez les ERZAT qui remplacent progressivement, de la même manière, d'ailleurs, que la fausse monnaie chasse la bonne. C'est un autre point important de cette vidéo. Les, les, vous avez une symétrie entre la monnaie, qui n'est jamais qu'une représentation, et les richesses qu'elle représente. Et la monnaie se dégradant, les richesses se dégradent elles aussi. Et plus ça va, si vous voulez, plus vous dégradez euh, votre production de richesses, et à la fin... Vous n'avez plus de richesse, vous arrivez sur un truc soviétique. Et même ces ersatz, même ces espèces de trucs de bouillie qu'on nous promet, ça va finir par manquer, parce que ça a toujours été comme ça. Parce que pourquoi est-ce que quelqu'un va aller s'emmerder à produire quelque chose dont personne ne veut, parce que personne n'en veut de cette espèce de bouillie-là Pourquoi est-ce que ce truc que personne veut produire, pourquoi est-ce qu'on y reste l'échanger contre une monnaie dont personne ne voudra plus Parce qu'on est en train de détruire nos monnaies, ça fait longtemps qu'elles sont en train d'être détruites. Ça va disparaître, et c'était ce que je vous disais au début de cette vidéo quand euh, je dis que plus on veut remplir nos linéaires, plus on s'assure de les vider, en fait. C'est ça. C'est à force de les remplir de merde, et ben les gens se disent bah « Oui, mais moi, ces merdes-là, j'ai pas envie de les, les fabriquer, j'ai pas envie de les... Je, je, en ai pas, personne n'en veut de ces merdes-là, en fait. Ben, » Il y a un moment, on va s'en rendre compte, le roi est nu, ces merdes-là, on n'en veut pas, et, et, et, et tout ça va s'effondrer. Ouais. Ah, non, tout ça va pas s'effondrer, parce que on est... On est en train de rentrer, et ça aussi je vous le disais au début de cette vidéo, on est en train de rentrer dans une économie de guerre. On est en guerre, bien sûr On est en guerre contre un virus On est en guerre pour le climat, pardon, contre le dérèglement climatique On est en guerre pour l'inclusivité euh, Et on va finir en guerre tout court. C'est pour ça que moi j'ai commencé cette vidéo en prenant la comparaison avec l'économie de guerre allemande. On est entré dans une sorte de phase terminale, de guerre permanente, un peu à la 1984, pas encore conventionnelle, mais qui finira conventionnelle, qui peut durer quelques années, 8 ans, 80 ans, comme l'URSS peut-être, 800 ans Je sais pas. Pourquoi pas Cela ne dépend que de nous. C'est une économie de guerre qu'on est en train de mettre en place, avec des profiteurs, avec des persécuteurs, avec des boucs émissaires, avec des proies, avec des prédateurs, je sais bien que le constat est terrible. Le constat est terrible, il n'y a pas de problème. Et alors Et alors Chaque génération n'a-t-elle pas ses épreuves, ses confrontations, ses menaces, ses impasses Est-ce que qu'aujourd'hui, euh, les défis euh, auxquels on, nous faisons face sont pires que les défis du XXe siècle que les défis du 19e ou du 18e siècle, il est... euh... faut se lever tôt pour affirmer des choses comme ça. Et le constat est terrible, mais un, il n'a rien d'extraordinaire. Il s'exprime de manière différente, mais et surtout, ce qu'il nous faut, nous, ce qu'il nous faut, c'est travailler. C'est travailler ce constat comme fondation, ce constat, c'est revenir au réel, c'est observer comment le monde fonctionne pour ensuite. Pouvoir fonder notre action et nous ancrer dans le réel à long terme. Le bonheur est dans sa poursuite. En travaillant, on, on reprend la maîtrise du monde, on redevient digne, on, on, est, on devient utile. On devient utile aux autres, les autres comptent sur nous. Il n'y a pas que le travail, bien évidemment, c'est une partie, une partie essentielle. Et c'est par là qu'on va en sortir. C'est par le travail qu'on va en sortir, c'est en se relevant les manches. C'est en, en, en un, en acceptant le constat. Ben, ça, prend, ça prend du temps, ça prend des années d'accepter des constats pareils. Et de deux, une fois qu'on a accepté le constat, ah bon ben, on n'a plus qu'à se relever les manches et à faire ce qu'on a à faire. Dans cette économie de guerre qui est en train de se mettre en place, bien évidemment, on pourrait choisir le camp des profiteurs. On pourrait aller chasser les subventions, on pourrait aller chasser la mode d'investissement, aller trouver les canons du moment, les batteries électriques parce que c'est fun, les panneaux solaires, ça c'était avant. Si vous voulez jouer ce truc-là, allez-y, partez devant, je vous suis pas. Je ne suis pas assez cynique, je suis pas assez individualiste pour des trucs comme ça. Euh, et quand bien même, si vous voulez, même euh, si je l'étais ou si vous l'êtes, il y a tellement de coups à prendre dans ces trucs-là. Il euh, y a tellement de prédateurs plus gros que vous. Il y a tellement euh, de pièges mortels. Il n'y a qu'un seul roi de la jungle. Il hein. n'y a qu'un seul roi de la jungle, mais il y a beaucoup de victimes, en revanche. En revanche, une fois qu'on a fait ce constat, ce constat d'une économie de guerre, d'un retour, d'une certaine manière, à une forme d'économie de subsistance, où, où finalement, euh, un bon produit alimentaire va devenir rare, va devenir un luxe, ben, tout d'un coup, on, on se rend compte de la valeur que peut prendre un potager, que la, la valeur que peut prendre un poulailler, ou euh, l'investissement dans des produits non périssables, euh, ouais, tablettes de chocolat, les boîtes de conserve, les saucissons, les jambons. Aujourd'hui, euh, à long terme, il y a de survie, mais même pour des questions d'inflation, de la même manière qu'on euh, se revend euh, sur des sites internet ces euh, vieux vêtements, euh, et ça aussi d'ailleurs, des vêtements de bonne qualité qui, euh, qui se revendent bien, euh, tous les produits réels de bonne qualité, et je ne serais pas étonné que ça touche de plus en plus l'agroalimentaire, euh, le, le, sont des investissements d'avenir. Ce sont les vrais investissements d'avenir le... Ou moi, il y en a un que j'aime beaucoup, si vous voulez, si, si, si, si, si on ne veut pas euh, non plus aller, euh, aller, planter, euh, aller planter ses carottes dans son jardin ou euh, aller monter son poulailler. On peut investir aujourd'hui en France. Et c'est un truc extraordinaire. La France est le seul pays d'Europe dans lequel on peut acheter des vaches, dans lequel on peut être un, un propriétaire investisseur d'un cheptel. Ça vaut en gros 1500 euros, une vache. Et bien, en France, aujourd'hui, vous avez une structure... Ça aussi, je vous mets le lien en description, vous avez une structure qui vous permet d'investir dans des vaches, mais à tel point que vous devenez propriétaire de la vache, si vous voulez. C'est-à-dire que si, si, euh, si vous voulez, dans le cas extrême, on peut même vous en livrer une de vache. Ce euh, c'est pas, pas un instrument financier dans lequel vous, vous êtes dans un fond qui a un fond qui a un fond qui a un fond et qui, à la fin, éventuellement, il y a une bête. Ça fait partie de ces investissements où euh, on retrouve un petit peu, euh, on, on retrouve des choses euh, euh, qui ne sont pas anecdotiques. Cet investissement en cheptel, à chaque fois que, que j'en parle, ça, ça me fait penser... C'est ce qu'on dit, c'est mon premier livre de grand, Quand j'avais 8 ou 9 ans, mon grand-père m'avait offert une très belle édition de Sans Famille d'Hector Malo, le petit Rémi. Et, et, et dans le premier chapitre de, de, de, de Sans Famille, si vous voulez, vous avez la, la, la vie de Sans Famille avant qu'il soit, qu soit. Quand il a encore une famille, où il vit seul avec sa, avec sa mère, dans une petite fermette, très pauvrement, mais ils ont une vache. Ils ont une vache, et comme ils ont une vache, ils, ont heureux, ils sont heureux parce qu'ils ont toujours un peu de lait, un peu de beurre, un peu de crème, et qu'avec un peu de farine, vous pouvez faire des crêpes, et sur ces crêpes, vous mettez un peu de beurre, et si vous arrivez à trouver une poignée de sucre, et vous, avez, vous avez une soirée de fête. Euh, et ça, je l'ai pris le, la citation de Malo, « Si pauvre qu'il puisse être, et si nombreuse que soit sa famille, le paysan est assuré de ne pas souffrir de la faim tant qu'il a une vache dans son étable. » Et à chaque fois que je recommande cet investissement en cheptel, je dis, mais oui, c'est la, la vache, on est en train de vous dire que ça, ça pète tellement fort une vache que, que, ça, euh, que, que, ça, ça, que, que ça vous fait fondre la banquise. Mais, mais, mais en France, pendant des millénaires, la, la, la vache, c'était la richesse du paysan. Quoi. Il faut on, on va, et c'est même pas qu'il faut qu'on vienne à ça, c'est qu'on va y revenir. Et aussi terrible que ça semble, on sait bien si vous voyez, que, que l'argent ne fait pas le bonheur. Au contraire cest retrouver euh, une forme, un petit peu, un peu de simplicité, retrouver une, une richesse simple, pas un truc sophistiqué, une, une richesse, de, un, un goût de bonnes choses, d'un de, de, de, travail quotidien, de choses qui sont réalisées pour des gens qu'on aime, euh, avec des produits dans des pays qu'on aime, quand je lève pays des régions, bah, c'est peut-être pas le pire qui puisse nous arriver. Et entre ça et une Tesla, bah, franchement, je crois que j'ai choisi. Alors c'est sûr que... Euh, on a des temps difficiles devant nous, il n'y a pas de problème. C est, c est, moi, j'aime beaucoup euh, cette phrase de Bernanos, qu'il faut aller au bout de la nuit pour trouver une nouvelle aurore. Un jour, on aura, on aura purgé nos passions mauvaises. C est, c est, ça peut prendre beaucoup de temps ou un peu moins. Encore une fois, ça dépend de chacun d'entre nous. En tout cas, c'est ma conviction. Et, et, et quand on aura purgé ses passions, ben, on pourra... On pourra retrouver, on pourra s'épanouir à nouveau, on pourra retrouver. Et je vais finir par là où j'ai commencé, euh, sur, sur comment ça s'est fini. Bien sûr, l'Allemagne a perdu la guerre, mais euh, comment ça s'est fini, euh, l'économie de guerre allemande C'est un truc, je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent ça, je ne sais pas si on apprend ça à l'école ou pas. Il y a un truc que moi, me m'a toujours beaucoup plu, c'est un truc qu'on appelle le miracle des vitrines en Allemagne. Et le miracle des vitrines, c'est un jour très particulier, c'est le 21 juin 1948, où il s'est produit un truc très bizarre que personne n'attendait. En 1948, ça a fait à peu près dix ans que, euh, que, que, que les Allemands se sont habitués euh, à vivre dans la misère, euh, avec des vitrines irrémédiablement vides. Les magasins n'ont rien à vendre parce que vous avez eu la crise de 1929, parce que vous avez eu la préparation de la guerre, puis la guerre, l'économie de guerre, dont on parlait. Vous avez eu l'inflation, vous avez eu euh, la stupidité des, des politiques de fixation de prix pour essayer de lutter comme des cons contre l'inflation, ce qui ne marche pas, bien évidemment. Euh, vous avez eu l'explosion du troc, l'explosion du marché noir. En Allemagne, on a oublié ce que c'était d'avoir un magasin qui a quelque chose à vendre. Et tout d'un coup, le, 28, le 21 juin euh, 1948, les vitrines se remplissent à nouveau, comme par miracle, d'un coup. C'est le jour où on a mis en circulation le Deutschmark, en Remplacement du Reichsmark et le nouveau Deutschmark est, est mis en circulation au compte goutte. Il est échangé euh, contre, les contre les anciens Reichsmark allemands euh, à raison de 40 marks euh, le premier mois et 20 marks le mois suivant. C'est vraiment du compte goutte. Et cette nouvelle monnaie qui est mise en circulation par sa rareté, elle, est, elle devient. Elle devient immédiatement désirée par les commerçants. Et du jour au lendemain, ils abandonnent les circuits de troc, ils abandonnent les circuits de marché noir, et ils remplissent leurs vitrines. Et on retrouve ce truc, il faut jamais avoir une vitrine vide, mais cette fois-ci, ils la remplissent pas avec toute la merde possible, c'est l'inverse, le cycle est fini. Ils la remplissent avec tout ce qu'ils ont de mieux, pour essayer, tout ce qu'ils ont de meilleur, pour essayer de capter... Euh, capter ces, ces, ces Deutschmarks qui sont mis en circulation et, euh, et capter cette richesse-là. Ça, c'est l'Allemagne. L'URSS, on n'est peut-être jamais revenu à ça. Mais la bataille aujourd'hui, ce n'est plus celle de l'argent. La bataille, c'est celle des biens tangibles euh, et des richesses réelles. Ce que je trouve le plus édifiant euh, dans ce, ce miracle des vitrines, ce n'est pas, pas le miracle, on s'en fout. C'est pour que ça arrive, il fallait. Il fallait qu'il y ait sous la surface une économie déjà en place. Ils avaient réussi et il a suffi à un moment une, une fois encore une fois, toutes les passions ont été purgées, il a suffi euh, de remettre les choses en ordre, de remettre les pendules à l'heure et on est reparti. C'est la conclusion de ma vidéo. La politique monétaire et l'assortiment des boutiquiers, ça va ensemble. Aussi désastreuse que soit notre politique monétaire, aussi noire que soit notre perspective, qu'importe, on restaurera. On restaurera, mais on restaurera sans eux, et en dehors de leur diktat.